Salut à tous Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis à Boué, dans les Hauts-de-France, sur le site de Materne, où j'ai rendez-vous avec Mathilde, qui fait un job que je ne connais pas du tout, je suis impatiente de découvrir, en recherche et développement. Salut Mathilde Salut Laetitia Comment ça va bah Ça va et toi bah Super Je suis ravie de te rencontrer et de découvrir ton job surtout Bah mmh, de même Alors vous êtes combien de collaborateurs ici sur le site de Boué à Materne On est à peu près 450-500 personnes sur le site. Et vous recrutez Oui bien sûr, une trentaine de postes au sein du groupe. Alors explique-moi, c'est quoi ton job Alors je suis chef de projet développement, recherche et développement, et mon job principalement c'est de développer les nouvelles recettes pour la marque Pompote et Materne. Donc du coup tu passes du temps au labo oui bien sûr. C'est là qu'on fabrique nos échantillons à plus petite échelle qu'on va faire qu'on va déguster ensuite entre l'ARD et le marketing pour répondre au mieux à l'attente du consommateur. Alors depuis quand tu bosses ici Ça va faire 5 ans, un peu plus de 5 ans que je suis ici. Je suis arrivée en tant que stagiaire dans le service ah. recherche et développement. Tu avais fait quoi et comme étude avant J'ai fait une école d'ingénieur agronome sur l'île. Donc voilà là où la magie opère. Là où là vous concoctez les recettes qu'on retrouvera après dans nos rayons. C'est ça. Alors, tu travailles sur quoi aujourd'hui, par exemple Alors, aujourd'hui, on travaille sur une recette à base de mangue. Mangue Avant chaque essai, on s'assure que la matière est conforme à notre cahier des charges, donc on la goûte et on fait toutes les analyses physico-chimiques. Tout un programme. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier euh, C'est la diversification des tâches, des missions, des échanges qu'on peut avoir autant en interne qu'en externe. Euh, je ne peux pas décrire une journée type par exemple, en R&D parce que ça change tous les jours. C'est tous et... les jours au moins un petit peu au labo ou pas forcément euh, Non, pas forcément. Il euh, y a des journées où je peux être au labo, il y a des journées où je peux être sur ligne pour des essais également. Euh, je peux avoir des rendez-vous avec des fournisseurs de matières premières, euh, techniques pour des machines par exemple. Donc c'est très diversifié. et. C'est ce qui fait la richesse de la R&D. Ah, tu m'étonnes, mais t'as pas de journée de type euh, non. organisée, non, ça non. change. La seule chose qui ne change pas, c'est les dégustations à 11h30 et à 13h30. Tu dégustes les produits que vous faites déjà ou d'autres choses euh, Les deux. Les, les innovations qu'on fait aux au pilotes. mais on fait aussi des suivis de vieillissement. Donc on doit s'assurer que tout au long de la vie du produit, le produit reste bon. Toi, qu'est-ce que tu aimes le plus ici chez Materne Ce que j'aime le plus, c'est euh, le fait que Materne soit un groupe très innovant. Il euh, faut savoir que c'est un groupe qui a une croissance perpétuelle d'année en année. Et 70% d'ailleurs de la croissance est drivée par l'innovation. Donc c'est vrai que ça laisse beaucoup d'opportunités à l'innovation. Et là, par exemple, la mangue, c'est pour un, un public cible précis, euh, parce que ça existe déjà donc euh... Alors on a plusieurs recettes mangue avec plusieurs cibles. Il hein. faut savoir que maintenant, on travaille. Chez Matin, on, on travaille beaucoup par plateforme, on a plusieurs cibles. Avant on avait beaucoup concentré sur les enfants. Oui. Aujourd'hui on a les adultes, les familles, les ados. Et donc on a, a mangé de la compote. Ouais, on adapte Materne. les recettes à notre mm -hmm. cible. D'accord. il y a combien d'innovations euh, par an, sur 5 ans Comment ça se alors, chiffre Par an, on est à peu près à une vingtaine d'innovations. Ah oui, quand même Ouais, ouais, oui. Oh. On a beaucoup de références, ça ne se voit pas forcément. On sort beaucoup de nouvelles plateformes. Donc, par exemple, des produits avec des céréales, des graines, des produits bah, avec des textures différentes, des morceaux plus onctueux, euh, en version peau plutôt. Non, vraiment, euh, il y a une grande variété de recettes. Ah oui, donc tu t'ennuies pas, j'imagine. Ah non, pas du tout. Vous êtes combien dans l'équipe recherche et développement Alors, on est huit. Deux chefs de projet, mon responsable, trois techniciennes pilotes, une technicienne analyse sensorielle et une personne aussi qui va s'occuper de toute la partie administrative. Quelles qualités il faut pour être comme toi, une bonne chef de projet en recherche et développement alors euh, il faut être polyvalent et flexible, aimer le travail d'équipe et le petit plus c'est euh, si vous êtes gourmand, vous avez tout gagné. Mmh, mmh. Bon ici c'est ton endroit préféré je suppose Presque, mais j'ai encore mieux. Non. La salle est dégustation. Oh là là, la gourmande que je suis te suit au Allez, plus vite. On va en faire <rire> une. Eh ben on y est, et regarde justement, on a des collègues qui font une petite dégustation à l'aveugle. Ah, oh, sympa Alors, Ce que je te propose, c'est de jouer le jeu et puis de goûter ce produit. Ah bah avec plaisir Et tu vas essayer de deviner quels sont les fruits Bon allez, c'est parti Toi, tu sais ce que c'est là déjà Oui. Bon, pomme. après je sais pas, cassis... Euh... Presque. Framboise et litchi. Et justement, vous avez combien de références ça euh, On a près de 200 recettes. Et toi, ta préféré Ananas coco. C'était l'un de mes premiers projets euh... Et donc, bah, c'était un peu mon petit bébé, hein, mais ça reste l'ananas coco qui, qui fait chavirer mon cœur. Pomme, c'est la base de toutes nos recettes. Labo, il y a plus d'action. Le développement, c'est plus concret. En équipe, bien sûr. Merci beaucoup Mathilde, j'étais ravie de passer cet après-midi avec toi. Et bien, bah avec plaisir. Et découvrir ton job et toutes les belles marques du groupe Bell. Ouais et bah, écoute, je t'en ai parlé tout à l'heure. Euh, je t'offre ma recette préférée, pomme ananas coco. Top, un petit voyage. Et si vous aussi, vous avez envie de rejoindre l'équipe de Materne ici à Boué, et bien, postulez car ils recrutent. Et n'oubliez pas, likez like la vidéo, vidéo et, et abonnez-vous.